La première, la première station photovoltaïque de gestion multimodale pour le rechargement de véhicules assistance électrique et de véhicules électriques à Marigana. Donc, ça se passe sur le port et le débarcadère de Gambo. Donc, officiellement, nous allons inaugurer ce site. Je déclare, on va dire, ouvert et presque fonctionnel parce que ça sera vraiment fonctionnel dans trois, dans trois mois. Donc la poste de la première pierre du projet Mobilip, ce 22 avril, jour de la terre. Donc Mo Mobilip pour la mobilité électrique, qui, la sera, qui sera la station photovoltaïque. Donc je tiens vraiment à la présence de tous, hein, du partenariat de Eno. Et voilà, je vais quand même citer tous les partenaires qui ont participé. Hein. Donc, il s'agit de l'Europe, il s'agit de Leader qui a participé au financement de ces formations euh, d'autoconstruction d'éoliennes que nous allons présenter, euh, euh, représenter au mois de décembre de cette année. L'Express des îles qui a permis à pas mal de personnes d'être présentes avec nous, qui met à disposition des billets. Euh, pendant cette période la CCU de Guadeloupe euh, qui est là aussi par l'intermédiaire aussi de, de une veste, euh, Dominica et je tiens à pré préciser que euh, Victor est là spécialement euh, pour l'événement pour ce jour de la terre, il est arrivé de, hier soir en Dominique il est aujourd'hui euh, avec nous à marie Galante. Euh, on va citer Soleil Levent euh, qui a participé là, pour le cocktail euh, et aussi la location de maison. Marie Galante, euh, location qui nous a mis à disposition le fourgon ainsi qu'une voiture de location. La fédération des chasseurs et les médias. On tient à remercier la présence aussi de ETV, de MFM. Je tiens à saluer aussi le travail de M. Chingan qui spontanément après une rencontre a monté un site internet pour le jour de la terre qui a fait pas mal de communication ce matin je suis intervenu en direct sur ETV avec Warren euh, donc voilà, il y a eu quand même une belle communication autour de, de cette journée, c'est pas fini puisque dans l'après-midi nous serons à Capesterre de 15h à 17h, on va présenter l'éolienne, merci pour votre présence et longue vie à aux énergies renouvelables et à la mobilité des clients. Merci à vous. Et je vous invite, comme c'est prévu, au l'amitié.